Interesse, ah bah oui Bonsoir à tous Une petite ligne d'attention, messieurs, mesdames, un membre de TCLU a un message pour vous. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, il va se passer quelque chose d'assez incroyable, savez-vous ce qui se cache sous ce drap vert Sûrement pas Voici une jeune qui se prépare à être maire en 2020, on peut l'applaudir qui aujourd'hui a confiance en les politiciens qui nous gouvernent Qui veut changer les choses Je vois beaucoup de mains qui se lèvent Aux dernières législatives, 75% des jeunes ne sont pas allés voter Et en 2020, c'est 50% de nos maires qui ne se représenteront pas Alors laisserons-nous la démocratie s'effondrer devant nos yeux impuissants Jamais! Mais oh hey, vous allez me demander, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? <rire> nous allons vous accompagner pour que chacun reprenne le pouvoir à l'échelle locale. Et main dans la main, pas à pas, tranquillement, tous ensemble, nous allons sauver la démocratie! Ouais C'est peut-être le début d'une révolution et nous allons la faire en chantant avec l'hymne de tous élus. Tous élus, pourquoi pas toi? 4. Nous sommes pour toi, pas